Rebonjour à tous et à toutes, pour bon, ceux et ceux qui étaient déjà présents pendant le satsang de ce matin. Comme euh, à notre habitude, voici la pratique de la semaine, c'est la troisième fois, c'est la troisième semaine maintenant, que je vous propose euh, une pratique à réaliser chaque jour, chaque instant, le maximum de fois que nécessaire afin d'intégrer que tu n'es pas ton corps tes pensées, tes émotions il n'y a pas de mon corps mes pensées, mes émotions ce que tu es euh, la réalité de ce que tu es au-delà de ces phénomènes de mes corps, pensées, émotions, esprit joie, peine est éternel, est une unité absolue tellement absolue qu'il n'y a plus rien du tout comme une forme d'extinction et au sein de cette extinction, cela est joie. Une joie qui n'a pas d'opposé. Une lumière qui ne produit pas d'ombre. La lumière des lumières. Et pour, entre guillemets, y arriver, voilà la pratique de la semaine. À chaque fois que tu vas percevoir quelque chose dans ton champ de conscience, Sachant que ton champ de conscience ne se limite pas à ce que tu vis à l'intérieur. pensées, émotions, sensations, craintes, peines, etc. Mais aussi ce que tu perçois extérieurement. Un son. Quelque chose que tu regardes. Donc un objet, une personne. Une vibration physique. Tout cela fait partie du champ de ta conscience. Donc à chaque fois que tu portes ton attention sur quelque chose... Que tu perçois quelque chose dans ce champ de conscience, déclare ceci. Ce que je perçois est moi. Donc je n'ai rien à craindre. Ça c'est facultatif, le rien à craindre. On peut très bien juste dire, ce que je perçois est ce que je suis. Et tu le fais pour les objets, les personnes, les situations, les émotions, les sensations, les pensées, positives ou négatives. Pourquoi Parce que derrière chaque pensée, chaque émotion, chaque mouvement, chaque sensation, chaque phénomène positif ou négatif qui existe se trouve l'unité cette conscience de l'unité se trouve l'indifférencié et on pourrait même aller plus loin parce que ce qui compose même une pensée ce qui compose même le personnage qui observe la pensée est fait d'unité exactement comme une branche est faite de bois. Exactement comme chaque partie de ton corps est faite de ton ADN, est faite de tes cellules. Il ne peut y avoir, pas, peut y avoir rien d'autre que cet ADN. Et d'ailleurs, petite anecdote, scientifiquement parlant, l'entièreté de la création des pierres planètes, en passant par les animaux, les humains, les plantes, est fait exactement du même ADN. C'est simplement le une réorganisation différente qui crée un objet différent, un être différent, une pierre différente, un humain différent. On pourrait dire que nous sommes faits du même ADN de l'unité et qu'il n'y a que celui-ci. Même Lorsqu'apparemment lorsqu se présente à nous quelque chose qui semble différent, une autre personne, une pensée, une émotion. C'est pour ça que la pratique c'est simplement, dès qu'il y a quelque chose que tu perçois, dès qu'il y a quelque chose qui rentre dans ce champ de conscience, à l'intérieur ou à l'extérieur, Déclare ce que je perçois est ce que je suis. Il n'y a aucune différence, aucune distance. Avec moi. Car au fond, c'est l'extinction de tout. De toute trace de différence de moi, plus de toi, plus de nous, plus d'intérieur, d'extérieur, plus rien. Et simultanément à cette extinction, que je nomme unité absolue, à tel point qu'il n'y a plus rien, alors, au-dedans de cela, elle est joie. Et, encore un paradoxe, c'est que, comme je disais pendant la, la fin du live, expérimenter cela, ce n'est pas un rejet de l'humanité. Parce que au-dedans de cette extinction, lorsqu'il n'y a plus rien, lorsqu'il lorsqu y a ce constat, cette notification que il n'y a rien, même pas un jeu qui dise je suis ou je ne suis rien. Au sein de cette expérience, tu vis pleinement l'humanité. Au sein de cette expérience, les joies, les peines, les espoirs, les polarités positives ou négatives sont pleinement vécues. Mais il n'y a plus ce... cette habitude à objet, sujet, et je vis les choses, j'ai une tristesse, je suis triste, il n'y a plus rien aucune histoire voilà pour la pratique je te souhaite une belle semaine je te donne rendez-vous ce soir pour cartographie de l'inconscient mais aussi le, bah, ce vendredi là à partir de 19h pour un, une soirée euh, partage et questions réponses en toute simplicité où chacun pourra s'exprimer et je te donne rendez-vous le vendredi 28 pour euh, la première conférence de l'année « Vivre le changement ». Si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à aller sur mon site internet. Salut, bonne journée à toi.